un bon long là Ouais, ouais, avec des P90, c'était vraiment là. Putain, mais nique ta mère Ma little friends, je me danse ce que l'amitié pourrait être, ma little friends. Jusqu'à vous et tous partager la rage. D accord. D accord. Quoi contre, Peuf. Non Mais <rire> putain, mais nique ta mère, aussi <rire> <rire> Mais ah ton garonne Ma little friends, y a pas besoin de le chercher là ici. Voilà, jouer. Jouer. alors prépare truc, tes pronostics euh, Chacob. Chacob. Moi je dis une victoire pour Chacob. moi écrasante. Moi je me fais enculer parce que je suis très mauvais au monopole. Moi je, me f... je vais me faire très enculer du coup je prends la meuf avec le chien. Ah mais j'ai encore fait un double Mais trois doubles tu vas l'y perdu Oui. Ouais. Allez voilà, Ta mère de jeu Je vais à Paris, la ville de la lumière Oh Oui Boum la lumière, elle est où Alors, la lumière euh, de Paris, c'est s'éteint. De quelqu'un de ça rentre pour ça. Tu n'as pas oh, de là, si ouais, je tombe merde. sur. En <rire> bon, en bon, en bon. Sacha n'a pas rigoles, assez d'argent pour que... le loyer. Je vends tout, moi. Alors, est-ce que c'est normal ou y'a plus de bleu là Ah, ça se fait un peu doucement là. Non, <rire> il reste encore plein de <rire> <vraiment> ta gueule. <rire> il a m'exproprié. Yes. Oh, je... Et pire que ça, je mets un hôtel. <rire> bon, bah, ça va, heureusement que je suis passé 6 millions, ça a tout changé d'un coup. <rire> C'est bizarre, c'est tout neuf. <rire> c'est bizarre, c'est une autre couleur d'un coup. Ouais, je... hey, putain, ça me porte de vie. J'ai pas d'argent. <rire> oh, Au oh, revoir, je... Sacha. Je <rire> il faut que nous disons quelque chose. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Ah, merde. <tousse> Tokyo... Regarde, je pleure pour lui. Je pleure. JPP. Je pleure. <rire> oh, putain, bah, grosse oh, putain. Beau, Et hein. regarde où je tombe, moi. Entre les deux. <rire> Oh non, tu es <rire> Ça va les gars, vous, vous jouez bien là hein Ça va, ah, bah, on plus plus. Tu peux quitter Allez, la conversation si bon. tu veux Sacha. Non, non, attends, je vais pas regarder... 3, 2, 1... Ouais, Est-ce qu'on pourrait avoir un retour caméra, si Est-ce qu'on peut voir le doigt rapproché de Baptiste qui appuie sur le bouton pour dire détruire D'un coup, il y a bien. moins de verre, c'est bizarre. Go, il est dans le mal, là. Excuse-moi, j'ai vu qu'une seule fois le bleu, alors bon. Je me souviens quand il avait Madrid. Oh les gars, cette partie elle va pas se finir, j'ai envie de jouer, putain. En plus il tombe sur ses putains de ville, bordel de bide. Bon je joue pas mais bon voilà quoi. Je joue pas mais je m'énerve quand même. Je commente. Je rage quand même. Je vais sortir. A t'es la maman de Dimitri. Pas moi. Baisse-toi et tout Oh Putain. Là, là, t'as sauvé, t'as sauvé. J'ai bien parce que Dimitri l'a fait. Alors, <rire> Et... alors, je vous dire, elle se finit quand cette partie? Parce que c'est vrai que j'ai mangé dans 20 la <rire> Pourquoi t'as pas mangé encore ou quoi? Non, mais j'ai envie de jouer moi! Bah attends, on va te montrer comment on joue, tu vois. Mais j'y vois depuis tout à l'heure, gros <rire> con. So, tu peux tenter oui. Tokyo ou. Euh... Ah non. oui, c'est vrai, elle a cette depuis tout à l'heure. Elle a de la poussière dessus, tu sais, <rire> de <la sorte. rire> Tenez. <rire> Toi, y a même Sacha qui l'a gardé au début de la partie pour se ouais, divertir un peu. Non, j'ai mis Sacha <rire> à côté de moi. Je l'ai mis la main sur le pot, je lui de fait Tiens-moi ça, gamin. <rire> Pourquoi il entre dans la chatte de Tokyo quoi il, Tu vois, non, il y a, a la jambe Tokyo, il y a la jambe de Osaka, mais non, il tombe, il tombe dans la mairie quoi. Il tombe dans la mer quoi. Mais pour le oui. Qu'est-ce que t'as eu, <rire> Qu as eu faire <rire> <musical>. Bravo. <rire> dit, les gars. Tu, tu, tu veux que je te la tienne Tiens-la moi, s'il te plaît. Tiens-la moi bien droite, que je la regarde toujours. Putain, les esprits mal placés là. Pourquoi j'ai pas pu acheter Lyon hein Mais non, je peux pas acheter mais Lyon non. Mais non Mais <rire> Attends, y'a quelqu'un sur Lyon Bah oui, moi aussi je le vois pas, comme s'il avait pas acheté. <rire> oui, non mais c'est bugué. Y'a une ville Y'a une ville sur Lyon Oui, oui bah ouais, y'a a... une ville sur Lyon, a... je, a... je vois rien Je crois qu'il y a un monde où ça s'appelle le monde de Dimitri Gagne tout le temps, quoi. <rire> ouais, c'est ça Lyon, est à moi Bah ouais. oui, il a bah oui, oublié non. ce con <rire> <rire> le le con <rire> T'as même sa mère t'as même sa mère derrière, le con <rire> Mais... <rire> Tu es un enfant adopté, Harry, Mais... <rire> Est-ce que je suis un adopté, maman <rire> <rire> Oui <rire> Bon, moi, je vais être dans la <rire> rue, moi, je pense. Hein. Comme avec moi Sauf que moi, ça, je vais résister pendant pas mal de temps, hein, comparé à toi. Bon, allez, Hugo, t'as le droit aussi de tenir la carte avec Sacha. <rire> non, non, elle est lourde, la carte, donc euh, j'ai besoin de petit peu de... Bonsoir Béranger, t'as vu quelle quel mauvaise chatte que j'ai moi en ce moment C'est gracieusement une ah, ville là, ah, à un joueur. J'ai juste, juste Tokyo à rendre à quelqu'un quoi. Oh, merde, <rire> ouais, non. tu vas m'aider à tenir la carte. Oh, oh putain. Ah oh, la oh, grosse chatte bien poilu. Tu peux sortir un peu de ta mère parce que je pense que c'est à cause d'elle que t'as beaucoup de chance là. <rire> ouais, ouais et chance tu. Euh... Euh... <rire> On oh merde de m'insulter <rire> <rire> Allez mon appel Oh je vous ai ruiné Enfin on va pouvoir jouer hein Oh les gars ça vous dit qu'on fasse euh, par équipe a... Yes je suis avec euh, Baptiste C'est bon oh, je suis on avec le perdre. gagnant Je <rire> vais perdre <rire> Mais je <rire> suis hein, on va pas perdre Allez Ça, ça c'est oui. ce que c'est ce bruit c'est le bruit de mes couilles contre tes fesses que moi je vais aller à, à perdu quoi. <rire> ok c'est bon, les gars vous avez gagné C'est moi hey Bon euh, je vais jouer tout seul, c'est pas mal finalement. Mais bon, Baptiste, <rire> tu crois pas en moi, c'est <rire> pas bon ça bah, Je crois en moi. Je crois en même des cartes mais pas en toi, je suis désolé. Alors New York ça dégage et ça fera un petit peu d'argent pour Sacha. Ouais Et moi je vais où <rire> <rire> bah, New York! <rire> mais, ah, mais putain, mais pourquoi j'te l'occasion? Ah, ça va, ouais, Lyon! <rires> Allez, encore plus de sous! Les gars, en bon, si on dort, euh oh, oh non, Coupure d'électricité! Ah, cool, ouais. euh... Tokyo! J'hésite entre Tokyo et Berlin parce que comme ça, tu pourrais racheter Berlin. Je peux pas racheter quand la ville a plus courant. Bon, bah, d'accord. Merde! <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> boum le bureau! Ah, mais Hugo est avec moi, c'est vrai! Ah, c'est sympa, l'amitié! Putain, il tombe vraiment que sur ses cases en Ah, non, t'as pas choux Sacha, t'es un Sacha noir, ouais! C'est un chat noir Je crois que t'aimes beaucoup ouais, ouais. les... Je crois que beaucoup les jeux olympiques ça. de Lyon, je crois bien. bien Allez, je vais faire un jeu olympique à Lyon Oh putain, je vais tomber sur Lyon, je vais voir fou, je vais à l'TF4 ah. oh ah ouais, ouais, On va bon, bientôt on va avoir un triple monopole En fait, on a un triple monopole, on a un monopole et on a bientôt un monopole au niveau des... Les stations balnéaires. non On a Bali Ta gueule Oh non Non À Lyon 4 alt 4 Yes Oui Oui Alors. Si encore dans le chat, tu peux faire quelqu'un oh un clip. Ah euh... mais merde! <rire> c'est c'était Allez, on se refait avec. Merde, j'ai pas assez d'argent. Putain, <rire> non mais. Oh le fils de chien. On m'a dit fils de chien. D'accord. Ah, <rire> oh, c'est d'accord? <rire> tu sais, y'a le karma qui, nous... qui a touché à la porte, il a fait bon, bah... le karma. Le karma, il nous a regardé, il a ta gueule, gros connard. Le karma, il a réglé, il nous a foutu des énormes. Allez, c'est bon, c'est fini! <rire> Lyon, encore! <rire> plus un fruno. Vraiment. Bâtisse. Est oh oui, il des sous. Ah non mais là on a perdu, c'est beau au bout d'un quart d'heure. <rire> <y a> <rire> Grenade et Chypre. Oh non, je tombe Lion <rire> Je vais augmenter. Oh je suis content de pas tomber dessus maintenant. <rire> oh oh j'ai fait tomber tôt. dessus. Oh oui. C'est sûr. Ah, on a perdu. Ouais. <rire> <Voilà>. <rire> Alors, est-ce que y a ouais. certains dans mon chat qui a parié euh, pour Sacha? parce que je pense que vous avez pouvoir ouais. faire de l'argent. En qui il t'a mis des tunes sur Snapchat chat parce que là vous êtes vous allez passer en banque, vous allez faire un bon bah je propose qu'on fasse le match retour. <rire> ouais, match retour. Match match match later. <rire> bon bah désolé les gars. Oui. Hein. Ah, ah, fait chier. Ch oui ah, ça fait chier. <rire> Eh hey, mais ça ressemble plus à un Hugo et les amis ou à un Pest of Life ou à un Capel amusant qu'un j'aime ou j'aime pas. Eh hey, vous avez vu, j'ai changé de micro. D'accord.